Bonjour, mon nom est Dominique Vinet, je suis la directrice de la licence de lettres modernes de l'UCLI, doyenne de la faculté de lettres et langues. Je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui la licence de lettres modernes. Le parcours de lettres modernes est orienté autour de quatre socles, un socle de littérature, des langues et méthodes, un parcours de mineurs au choix et une proposition culturelle extrêmement vaste. Premier axe de notre formation, formation littéraire, les étudiants qui viennent à Lucli chez nous dans notre formation découvrent la littérature par siècle, la littérature du Moyen Âge à nos jours, donc se familiarise avec la littérature du 16e, 17e, 18e siècle jusqu'à la période contemporaine, les œuvres du 21e siècle. Nous étudions essentiellement la littérature française, mais nous, nous sommes ouverts sur la littérature de la francophonie, la littérature mondiale, de sorte que les étudiants sont appelés à découvrir non seulement des œuvres de France, mais également la littérature russe traduite en langue française, la littérature latino-américaine, des textes issus d'Afrique, de régions géographiques donc très variées. Nous étudions la littérature également par genre, donc le roman, la poésie, parfois l'essai. Nous travaillons également des textes de théâtre, à la fois dans les livres, mais aussi sur scène, nous en reparlerons. Dans le tronc commun, langues et méthodes, nos étudiants pratiquent de l'anglais, de l'espagnol, de l'allemand, peuvent s'initier à différentes langues vivantes importantes pour un littéraire dont un des métiers d'avenir touche forcément la communication. Tout un apport méthodologique leur est proposé à travers des, textes, des cours d'explication littéraire, des cours sur la dissertation, des cours qui les amènent à pratiquer les explications, les interventions orale, nos approches sont très variées, approche critique également, qui les amène à faire de la psychanalyse et littérature, la littérature abordée sous un angle historique, l'analyse biographique, bref une panoplie d'approches critiques qui orientent le regard d'un littéraire et l'amène à réfléchir sur l'explication d'une œuvre dans son contexte. Nos étudiants choisissent également tous entre une un par, entre quatre mineurs et sont susceptibles d'en choisir une première mineure que nous vous proposons, la mineure métier de la culture qui est parfaitement adaptée à des étudiants qui aiment la littérature mais qui ont également beaucoup de plaisir à creuser des questions comme le théâtre et souhaitent sortir pour voir des pièces, fréquenter la maison de la danse pour des étudiants qui aiment le cinéma. Cette mineure métier de la culture ouvre les étudiants aux différents métiers qu'il leur est proposé après des études de lettres, des métiers essentiellement de médiation. C'est un parcours, un programme dans lequel nos étudiants abordent à la fois la question de l'œuvre, qu'est-ce qu'une œuvre et qu'est-ce qu'un chef d'œuvre, mais abordent également des questions telles que les, les politiques culturelles françaises, la médiation, la conduite de projets. On leur propose d'effectuer des stages dans les milieux culturels pour les aider à se projeter éventuellement vers des métiers en lien avec la valorisation d'œuvres. Seconde mineure, mineure littérature renforcée, parfaitement adéquate pour des étudiants qui souhaitent éventuellement préparer un CAPES de lettres modernes, euh, une agrégation de lettres ou faire une carrière dans le monde de la littérature. Dans cette mineure, nos étudiants ont un parcours de lecture qui leur est spécifique et qui les amène à lire 10 œuvres de plus que les autres chaque semestre, donc 60 œuvres de plus étudiées, analysées au terme d'une licence de lettres modernes. C'est un parcours de mineurs dans lesquels nos étudiants approfondissent également certaines dimensions littéraires. Par exemple, la littérature antique, la littérature tragique, la littérature Comique. Qu'est-ce qui est comique Qu'est-ce que le dilemme tragique Bref, euh, des cours qui abordent euh, des questions peut-être moins traitées dans euh, le tronc commun et qui les amènent à approfondir certains axes, certaines caractéristiques de l'œuvre littéraire autre mineur, société et politique, qui est un véritable voyage. Nos étudiants de la mineure société et politique complètent leur parcours de littérature par un apport hérité du droit, éventuellement de la sociologie et des études politiques. C'est une mineure parfaitement indiquée pour des étudiants qui souhaitent devenir journalistes, qui ont un projet d'avenir pluridisciplinaire et qui souhaitent garder la littérature mais enrichir leur culture générale grâce à des cours sur la protection des droits de l'homme, la géopolitique, l'histoire des idées politiques, bref, une panoplie de cours extrêmement intéressante quand on souhaite pas forcément faire de la littérature toute sa vie mais utiliser ses compétences de littéraire, ses compétences de communication pour les mettre au service d'autres domaines. Nous proposons également en plus de cette mineure société politique, un DU spécifique proposé aux étudiants qui souhaitent préparer une entrée en IEP, concours bien sûr de première année. C'est un programme spécifique euh, auquel on accède par une inscription parallèle. Venez voir notre site web, venez sur notre site si cette formation vous intéresse, vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour postuler et pour s'inscrire. Quatrième mineur, mineur maintenant éducation, tout indiqué pour des étudiants qui souhaitent un jour devenir enseignant. Si vous souhaitez être enseignant, cette mineure éducation vous ouvre des stages, stages au primaire, même à la maternelle, stages au collège, au lycée, qui vous permet de regarder le travail des enseignants, non plus en posture d'étudiant, mais avec euh, une position méta, avec un regard d'analyste, qui vous permet de comprendre les enjeux de l'enseignement et de la transmission. Dans cette mineure éducation, nous vous proposons également des cours de psychologie, des cours de philosophie de l'éducation, des cours sur la pédagogie, la construction des cours, les séquences pédagogiques, bref, un module de cours extrêmement concret qui vous aide à prendre de la hauteur par rapport à un projet d'enseigner. Les étudiants de la licence de lettres complètent tous, quel que soit leur parcours de mineur, par des propositions culturelles variées qui amènent les étudiants de première année à la maison de la danse, au théâtre, éventuellement à l'opéra. Nos étudiants peuvent voir des expositions. Euh, ce grand parcours culturel qui représente une quarantaine de spectacles aide les étudiants à faire du lien entre la littérature telle que nous la découvrons dans les livres mais également la vie contemporaine, ces lieux où, la li où vit la littérature aujourd'hui. Euh, et Cette faculté de faire du lien est extrêmement précieuse parce qu'elle développe un regard critique sur la littérature mais également un regard relativement ébloui parce que la littérature, on le découvre, est à l'origine d'une multi multitude de créations. En deuxième année, les étudiants vont tous au théâtre des Célestins pour voir entre 12 et 15 œuvres 15 œuvres 15 pièces de théâtre dans ce grand parcours que nous réservons euh, euh, vers un seul, à un seul théâtre, eh bien, la grande idée ici est de s'interroger sur la programmation, comment s'élabore une programmation dans un théâtre, quelle euh, est la variété possible, la question de la diversité, la difficulté de choisir entre plusieurs œuvres. Dans ce grand parcours, nous rencontrons des artistes, des comédiens et découvrons également les métiers liés au monde du théâtre. En troisième année, nos étudiants vont tous à l'Opéra de Lyon pour découvrir toute la programmation des théâtres de l'opéra en costume. C'est pour nous, pour eux, l'occasion de s'interroger sur. La façon dont un texte qui était jadis écrit, un texte littéraire, s'adapte à la scène lyrique et à une mise en scène souvent flamboyante pour sortir un petit peu des livres et toucher le public à travers différentes formes d'art. Donc cette découverte est insolite, nos étudiants ne sont pas toujours des fans d'opéra, mais ce voyage à l'opéra leur ouvre des perspectives musicales très riches et nous permet de découvrir une autre facette de la littérature. Si vous souhaitez nous rejoindre, si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas à venir sur euh, visiter notre site web. L'adresse s'affiche à l'écran. Vous pouvez nous écrire et pour euh, s'inscrire, eh nous vous conseillons d'aller sur Parcoursup. J'espère vous retrouver bien vite, euh, éventuellement dans nos portes ouvertes virtuelles. N'hésitez pas à nous écrire également, vous êtes les bienvenus. Merci et à bientôt.